Dans la vie, si vous avez des objectifs, ils ont un prix qui comprend de la souffrance, un travail acharné, de la résilience. C'est un moyen sûr de sérieusement vous esquinter. Vous vous plaignez de tout dans la vie parce que vous faites tout durement. Une fois que votre intelligence est retournée contre vous, aucune force dans l'univers ne peut vous sauver, c'est tout. Je pense que la souffrance mène à la prospérité et que dans la vie, si on a des objectifs, qu'ils ont un prix qui comprend de la souffrance, un travail acharné, de la résilience. Et puisque c'est le cas, pourquoi est-ce que beaucoup de gens évitent le stress Parce que moi, à un niveau individuel, tant que je suis en vie, je veux atteindre des objectifs et ça va s'accompagner de beaucoup de stress et de souffrance. Et ensuite, je pourrai me reposer une fois sous terre, parce que je vais passer plus de temps dans la tombe qu'à l'extérieur. Pensez-vous que ce soit la bonne mentalité ou qu'en dites-vous Non, c'est un moyen sûr de sérieusement vous esquinter. C'est une, une grave erreur que des générations entières ont faite. Que si vous étudiez, comment devez-vous étudier Dure. Vous devez étudier dur. Si vous travaillez, comment devez-vous travailler Vous devez travailler dur. Pourquoi ne vous ont-ils pas dit « tu dois étudier dans la joie » Pourquoi ne vous ont-ils pas dit « tu dois travailler avec amour » Non, vous devez tout vous faire durement. Et ensuite, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de tout dans la vie, parce que vous faites tout durement. Il y a de substantielles preuves médicales et scientifiques pour vous montrer que ce n'est que quand vous êtes dans des états d'expérience agréables que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux. Est-il important pour bien effectuer n'importe quelle activité dans la vie que votre corps et votre cerveau fonctionnent bien Allô Est-ce important Dites-moi, si vous êtes stressé et anxieux, est-ce que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux notre corps peut y être immunisé, et c'est la façon dont, comme à la muscu, quand je tire sur mes muscles, il se développe quand il casse. Donc de même, on peut aussi s'immuniser nous-mêmes. Non, même si joyeusement vous courez, escaladez une montagne, jouez à un jeu, les muscles se rétablissent aussi. Allô Mais en situation de stress, ils s'amélioreraient, ils se casserait ensuite, et ils se reconstruiraient mieux. Non, non, non, non, non. Vous voyez, stress veut dire... Vous trouvez toujours plus de mots exotiques pour ça. Lundi stress, lundi tension, lundi anxiété, et ainsi de suite. D'accord Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Il y a environ 72, 74 différents types de problèmes mentaux qu'ils ont identifiés de nos jours. Des tas de noms exotiques. Essentiellement, c'est juste ceci votre intelligence s'est retournée contre vous. Une fois que votre intelligence s'est retournée contre vous, aucune force dans l'univers ne peut vous sauver, c'est tout. Si votre intelligence travaillait pour vous, maintiendriez-vous celui-ci dans un état de félicité ou de stress Dites-le moi, s'il vous plaît. Faites votre choix, je vais vous bénir là maintenant. <rire> si votre intelligence fonctionnait pour vous, quel est votre choix pour vous-même La félicité ou le stress Ce que vous voulez pour votre voisin peut être sujet à débat. Vous savez, nous sommes voisins ailleurs. <rire>